Bonjour à tous. Effectivement, euh, si on caricature un tout petit peu, on peut dire qu'aujourd'hui il y a deux grandes catégories d'entreprises. Il y a celles qui ont dix fois plus de travail qu'hier, euh, qui sont sur qui n'ont pas vraiment de problème de commerce pour le coup. Ils ont plus de problèmes de produire et de livrer leurs clients euh, dans les délais impartis. Et puis, il y a celles qui, malheureusement, pour des raisons diverses et variées, ou bien parce qu'elles appartiennent à un secteur euh, sinistré, ou bien parce qu'elles n'avaient que des clients qui sont dans ces secteurs sinistrés. Et pour elles, bah, c'est plutôt euh, comment je fais pour réduire la voilure de mes coûts et ne pas mourir. Voilà, ouais. Si on caricature un petit peu les deux types d'entreprises qu'on a autour de nous aujourd'hui. Donc oui, euh, ce que ce qu'on ce qu'on a dit un peu, c'est que à la fois euh, il fallait qu'on trouve de nouvelles pistes et d'autre part il faut être relativement humble dans le sens où globalement aujourd'hui euh, on peut avoir de très très bons commerciaux, des commerciaux euh, moins performants a priori sur le moment. Je pense que pas beaucoup d'entre eux ont vécu une euh, situation qui est la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc euh, ce qui est ce qui est important, effectivement, c'est que globalement, il faut essayer de garder le plus possible un contact avec soit les clients déjà signés, soit bien sûr les prospects, dans un mode où, euh, au moins dans un premier temps, euh, il est important de prendre, de prendre en compte et de prendre de leurs nouvelles et de donner aussi des nouvelles de l'entreprise. Et notamment euh, en fonction de la taille ou euh, des décisions qui ont été prises sur une réorganisation temporaire, je pense que si on peut avoir un contact avec les clients, une conversation téléphonique, voire un mail, voire envoyer sur LinkedIn euh, des, des informations sur qu'est-ce qu'on devient, comment on passe la période et lorsqu'on est en téléphone, comment les gens nos interlocuteurs vivent la période, je pense que c'est utile et indispensable pour garder une bonne relation et faire en sorte que rapidement on puisse repasser à un mode commercial. La deuxième chose importante, c'est que il faut considérer que en tous les cas par rapport à son pipeline d'affaires qu'on avait avant la crise, il va être indispensable de le requalifier complètement et ça, ça, ça, ça va passer par le fait, euh, non pas de demander coucou ou on en est, mais par le fait d'écouter globalement le client et de savoir qu'est ce qui a pu éventuellement se passer, euh, qu'est ce qui potentiellement peut retarder ou annuler éventuellement une possible décision d'achat et voir comment euh, on peut euh, proposer et requalifier pour expliquer que euh, la décision qui avait été prise était une décision qui était basée sur des critères objectifs et voir jusqu'où ils tiennent par rapport à cette nouvelle euh, situation. Euh, la troisième chose, c'est que pour les affaires qui vont se faire, il y a de fortes chances que euh, le client, l'acheteur, nous demande des efforts euh, financiers qu'on n'en avait pas, enfin euh, notamment financiers d'ailleurs, que l'on n'avait pas anticipé. Euh, il sera difficile de rester euh, ferme euh, sur la position. Euh, par contre, euh, ce qui est absolument indispensable, c'est de faire en sorte que tout à toute acceptation de cette demande puisse être gérée par une contrepartie et cette contrepartie, elle peut essentiellement être une contrepartie de communication et ou de partenariat par rapport à d'autres prospects dans le futur. Euh, en termes ensuite de, j'allais dire, domination de ces réflexes reptiliens, parce que globalement les commerciaux vont se retrouver quand même pour certains en mode survie je pense que euh, il va falloir essayer de privilégier l'écoute et de pas rentrer dans quelque chose qui pourrait être pris pour du harcèlement donc ça c'est un, un sujet très difficile à doser et enfin je crois que le commercial euh, qui souvent ou, ou, ou des fois dans les entreprises et dans certaines entreprises est un peu entre guillemets livré à lui-même, notamment d'ailleurs quand il travaille en télétravail. Je pense qu'il faudra qu'il accepte et il, il accepte de ne pas agir seul et euh, de privilégier euh, le canal avec sa direction pour partager ses doutes et éventuellement demander conseil dans l'entreprise. Donc euh, je pense que euh, ce que je viens de dire euh, est, est, assez, euh, est assez objectif. Je pense que dans le comportement, il est important de remettre l'humain au cœur de la relation. C'est vrai que euh, dans, de plus en plus, on parle de dématérialisation, euh, on parle de digital, on essaie de régler des problèmes par des mails, par euh, des achats, euh, euh, numérique, etc., etc. Je pense que dans cette situation, ceux qui s'en sortiront seront ceux qui privilégieront les relations humaines. Et euh, on avait coutume de dire un peu avant le digital qu'il n'y avait de commerce qu'entre individus. Et je pense que euh, cette situation va redonner du sens à euh, cette euh, cette maxime ou ce slogan. Voilà pour le reste euh, évidemment euh, et par rapport donc euh, au futur dans les mois prochains, il est important aussi de repenser euh, un peu la stratégie commerciale, et donc c'est Franck euh, qui euh, va détailler globalement euh, ce qui nous pense intéressant, une pensée une fois qu'on a mis en place les quelques, entre guillemets, mesures d'urgence dont je viens de parler. Juste une petite chose, Frédéric, Pierrick Chéniot nous, euh, nous oui. interpelle, ou Franck ou Frédéric d'ailleurs, et nous interpelle sur le critère financier, je partage moyennement le fait de lâcher du lest, car l'accompagnement financier ne va pas changer les choses. Oui, nous ne faisons pas trop d'illusions, hein. <rire> Euh, depuis euh, quatre semaines les acheteurs ont repris le pouvoir dans les grands comptes euh, j'ai entendu parler d'objectifs de saving de l'ordre de 30 à 40% sur les achats externes j'ai entendu parler d'acheteurs euh, qui renégociaient de prix de prestations déjà terminé et livré sur le mode bah oui j'ai besoin de 20 à 30% sinon euh, bah, de toute façon je ne paierai pas et vous serez mort euh, avant d'avoir pu m'attaquer en justice. Les acheteurs, avec toute leur froideur, ont, ont, ont repris le pouvoir. Et quelque part, euh, je, moi je rejoins ce que dit Frédéric, je pense qu'il faut obtenir des compensations, mais il ne faut pas trop rêver. Surtout si on a des clients qui sont des grands comptes, euh, la période va être très très très dure pour les prix. Très très dure. Il y a une suggestion, euh, toujours faite par euh, Pierrick Chéniaux, euh, il faut privilégier les approches par du financement produit ou service offerts en complément. Effectivement, oui. pourquoi pas, c'est une bonne idée. Oui, oui, euh, oui, oui, oui, bien, oui, bien sûr. Hmm. Si, on peut, si on peut, si ça a du sens, oui, bien sûr. Mmh. OK. Alors dans, dans tout ça, euh, euh, on, on va revenir sur la question de Christian. Continuez de poser vos questions, on les note toutes et on y reviendra bientôt. Euh, Franck, pour avancer et arriver rapidement aux questions. La, la question de base, c'est finalement d'amener l'entreprise dans son ensemble à réfléchir sur le jour d'après, ce qui ne ce qui paraît pas simple aujourd'hui. Euh, alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple pour comprendre comment on peut faire Oui, enfin, j'illustrerai mon propos d'exemple de, de, au fil de l'eau. Euh, en fait, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que demain, comme hier, la, la réussite commerciale ne peut pas et ne doit pas dépendre uniquement des commerciaux. Si l'on considère que votre produit ou votre service répond à un besoin réel, par de ce principe quand même, donc vous, êtes, vous avez un marché, la réussite en fait dépend de sept facteurs qui doivent absolument être mis en cohérence et ce que l'on constate nous sur le terrain, euh, avec les dizaines de, de, de dirigeants d'entreprises qu'on a rencontrés ces cinq dernières années, c'est que c'est pratiquement jamais le cas. De plus, même s'il est difficile de savoir de quoi demain sera fait, il semble bien que la sortie de notre crise sanitaire va s'accompagner d'une crise économique, ça tout le monde le dit, de quelle ampleur on n'en sait rien, de quelle durée encore moins, mais également d'une redistribution des cartes très importante. Il y a des choses qui reviendront peut-être, qui redeviendront peut-être comme avant mais certainement que beaucoup ne seront pas comme avant. Donc se poser les bonnes questions maintenant nous semble totalement essentiel, voire vital. Prenons un exemple tout de suite. Si vous avez comme seule clientèle des gens du secteur, des entreprises du secteur du tourisme, bah, il est clair qu'il faut se poser tout de suite les questions d'un pivot sur votre cible. Évidemment, ça paraît, mais il y a des choses peut-être un peu plus subtiles. Donc, que faire de vos commerciaux pendant cette période ben, Moi, je dirais, ne surtout pas les laisser livrer à eux-mêmes, parce qu'un bon commercial, c'est un bon exécutant d'une stratégie. Faites-les participer à la réflexion de la mise à jour de votre stratégie pour aligner ce qu'on appelle les sept facteurs. Alors, quels sont ces sept facteurs Je vais vous les présenter rapidement en deux groupes, un ternaire et un quaternaire. Le cœur de la stratégie, c'est le ternaire. Ça s'appelle le ciblage, la valeur ajoutée et la politique de prix. Et puis après, on parlera du quaternaire, c'est-à-dire l'exécution, le go-to-market, l'écosystème, l'ingénierie commerciale et enfin l'adéquation de l'équipe commerciale. Alors, le ciblage. Je commence toujours par là, parce qu'on se rend compte que le plus souvent, et j'espère que ce n'est pas votre cas, vous qui nous écoutez ce matin, c'est que les entreprises n'ont pas de cible, ou, ou c'est une cible opportuniste, ou alors c'est euh, j'ai comme cible les grands comptes. Si vous ne travaillez qu'avec des grands comptes, je l'évoquais tout à l'heure, euh, à l'heure où les acheteurs ont repris le pouvoir, peut-être qu'un pivot vers euh, des entreprises de taille moindre, vers le SBF 250 ou vers le mid-market, serait à envisager. Mais d'une manière générale, on fait vite, là, parce que j'ai un quart d'heure pour parler, mais c'est un sujet dont on pourrait parler pendant beaucoup plus longtemps. Et, et on peut en reparler pendant la séance. Oui, oui. de... Cibler, c'est essentiel. Pourquoi Quand on est petit, on ne, peut pas, on ne peut pas attaquer de front plusieurs secteurs d'activité, plusieurs tailles d'entreprise, plusieurs sujets, plusieurs niveaux d'interlocuteurs. J'ai une anecdote à vous livrer. On a vu une entreprise qui s'échignait depuis plusieurs années à essayer de vendre un outil de mesure de la qualité du code à des services informatiques. Donc, en gros, et évidemment avec peu de succès. En gros, c'était « je vais vous montrer pourquoi et comment vous travaillez mal ». Et euh, après réflexion, on les a fait attaquer, non pas les techniciens, mais au contraire, les gens du marketing, les product owners, les gens du business qui, eux, ont un intérêt fondamental à savoir pourquoi leurs utilisateurs utilisent ou non les applications. Et là, comme par hasard, eh ben, le succès a été au rendez-vous. Donc, quand on parle de ciblage, ce n'est pas simplement taille d'entreprise, secteur d'activité, c'est aussi le niveau d'interlocuteur qu'on veut adresser. Et on va tout de suite euh, évoquer le deuxième sujet de notre ternaire, qui est la valeur ajoutée, et ça, je sais que c'est le plus difficile plus difficile en particulier quand l'équipe fondatrice a une culture essentiellement technique, technophile. Parler de valeur ajoutée, ce n'est pas parler de fonctionnalité. Parler de valeur ajoutée, c'est dire et exprimer et pouvoir prouver en quoi mon produit ou mon service va apporter quelque chose de plus à mon client. Et ça, je sais que culturellement, c'est extrêmement compliqué. Mais cette valeur ajoutée va déterminer, en fonction de la cible qu'on vient d'évoquer, comment et pourquoi les gens vont avoir envie de nous acheter notre produit ou notre service. Troisième élément du ternaire, c'est le pricing. Bah, on on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Dans ces périodes difficiles, le prix redevient un élément fondamental du choix, surtout s'il y a une concurrence forte. C'est le moment de passer de mettre de l'innovation et de la créativité dans la politique de prix. Pensez facturation à l'usage, pensez partage des gains, pensez mode opérateur. Si vous opérez votre solution à la place de votre client, dit autrement, le client aujourd'hui va préférer frais de fonctionnement plutôt qu'investissement, vous allez obtenir non seulement une possibilité de gains supplémentaires, mais en plus du chiffre d'affaires récurrent. Pensez à la notion de produit d'appel, c'est-à-dire donner quelque chose pour rentrer chez le client. Quand je dis donner, c'est donner. Ça veut dire, comme on le voit en B2C, parce que là, évidemment, on parle de B2B, hein, mais comme on le voit en B2C, où euh, de plus en plus, on a un accès gratuit à des fonctionnalités réduites ou à un nombre d'utilisateurs réduit, mais ça permet de rentrer chez le client et ensuite de travailler l'upsell. Voilà, ciblage, valeur ajoutée, pricing, tout ça est à penser, repenser et surtout à aligner. Parce que bien souvent, on a une valeur ajoutée qui n'est pas alignée avec la cible. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans mon exemple. Maintenant, les quatre éléments du quaternaire. Le go-to-market. En fonction de là ou des cibles, la question du comment l'atteindre plus vite et à moindre coût doit être posée. Encore une fois, je fais rapidement dans le délai qui m'est imparti, mais direct, par recommandation, par rebond, via des salons, via des partenaires qui auront été choisis pour la complémentarité des offres, très important, j'y reviendrai, voire indirect, il faut faire des choix et ensuite s'y tenir. J'arrive à l'écosystème, qui est un des éléments que j'aime beaucoup, C parce qu'il est essentiel, mais il doit être particulièrement soigné dans son animation. Je veux dire par là, j'ai rencontré à plusieurs reprises des chefs d'entreprise qui m'ont dit, je comprends pas, j'ai signé 40 contrats de partenariat, ça m'a jamais amené un lead. Bah oui, mais euh, si on s'occupe pas de former les commerciaux du partenaire, si on s'occupe pas de marketer ou de co-marketer nos offres communes, si on s'occupe pas, je l'ai vu, ça va vous faire sourire, si on ne s'occupe pas de vérifier que le commercial du partenaire, il est bien incentivé à vendre nos offres, <coughs> eh bah, ben, ça marche pas. Ça ne marche pas. Et là aussi, comme tout à l'heure, euh, pour qu'un partenariat fonctionne, il faut savoir donner. Si le premier lead, vous l'attendez de votre partenaire, il y a peu de chances qu'il arrive. Si c'est vous qui le sortez en premier, il vous rendra l'appareil. Troisième élément du quaternaire, c'est ce que j'ai appelé l'ingénierie commerciale. C'est ce qui s'appelle dans le flyer que vous avez sous les yeux, le cycle de vente. Ça va plus loin encore que le cycle de vente. C'est effectivement maîtriser ce cycle de vente, les process de go-no-go, -no -go, la compte management, tout ça doit se modéliser et se manager puisque le commerce, c'est avant tout de la rigueur. C'est d'ailleurs étonnant, mais si très peu d'ingénieurs deviennent des commerciaux, les meilleurs commerciaux sont bien souvent des gens une culture d'ingénieur. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est très, très rarement qu'on apprend à faire du commerce en école de commerce. Et enfin, quatrième et dernier point, et si je l'ai mis en dernier, il y a une vraie raison. C'est l'adéquation de l'équipe commerciale à tout le reste. Parce qu'aller recruter un commercial successful chez IBM, Oracle ou SAP, ça ne garantit absolument pas sa réussite chez vous. Son profil doit être en adéquation avec votre cible et son réseau relationnel également. Son appétence pour votre sujet et les besoins des clients que vous allez servir doit être avérée. Ainsi que sa capacité, et ça on l'a vu très souvent, à travailler dans une petite équipe et non plus à être le chef d'orchestre. Dans, un, dans un, très, un très grand éditeur, par exemple, je citais IBM tout à l'heure, le boulot du commercial est avant tout de faire intervenir les bonnes personnes au bon moment. Dans une petite boîte, il va se retrouver beaucoup plus seul, euh, avec des process qui sont beaucoup moins huilés, et euh, ses capacités de créativité, de réactivité, d'agilité doivent être beaucoup plus développées que ce qu'elles n'étaient dans un grand compte. Voilà, 3 plus 4 ça fait 7, ben, c'est ça l'équation d'un business qui gagne. Donc vos commerciaux ne leur laissez pas faire seuls, mais par contre impliquez-les pour remettre à jour, remettre à plat tout ça et encore une fois les 7 domaines doivent être alignés, doivent être cohérents entre eux eh ben, je ne l'ai encore jamais vu, en tout cas euh, avant qu'on arrive. Voilà, à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Franck. Euh, je, je rebondis sur une remarque de Pierrick qui nous dit euh, que, que tu as traité également au cours de, de ta présentation. Beaucoup de sociétés d'ingénieurs créent des produits sans savoir s'ils répondent à un besoin client. Euh, J'en profite pour faire le lien vers un, un livre blanc qu'on a écrit avec Evolena et qui a été publié euh, par Madines, euh, qui, est, euh, qui traite tous ces sujets-là en, en listant les, les 12 freins à lever pour booster sa start-up, et, et celui-là en fait partie, il est détaillé un petit peu plus. Euh, je vais euh, arrêter le partage. Effectivement, euh, maintenant, euh, continuer la partie euh, échange, euh, toujours Pierrick, très, très en verve ce matin, nous euh, dit euh, attention à l'onboarding en parlant de l'adéquation des équipes, etc. Attention à l'onboarding qui est souvent bâclé. Tu as peut-être euh, quelque chose à nous partager là sur ce sujet Oui, oui, c'est effectivement extrêmement important. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on recrute quelqu'un qui a été successful ailleurs qu'il va l'être de manière automatique chez vous. L'acculturation à votre ADN est quelque chose d'absolument essentiel. Euh, la période d'essai existe, et elle n'est pas faite pour rien ce n'est pas juste pour savoir s'il va avoir des résultats, c'est aussi pour lui donner les moyens de comprendre ce que vous faites, comment vous le faites, et de, encore une fois, de s'adapter à votre ADN. Vous êtes unique. Et bah, il, faut, il faut aider le commercial à s'acculturer chez vous et s'assurer que, que ça va bien marcher. Absolument. Donc, essentiel, je suis d'accord. Ouais. Et, et d'autre part, il y a aussi d'autres manières, parce que là, on est en train de parler d'embauche de, d'embauche interne. On peut aussi, de temps en temps, et par rapport à des profils particuliers, euh, faire appel à des à des gens qui, a, qui sont plus en freelance ou qui sont portés par des entreprises. Et si on voit qu'effectivement ça va bien, ça peut permettre éventuellement soit de faire des embauches internes, soit de continuer et de et d'avoir un recrutement qui soit plus adapté puisque globalement, euh, on peut aider le chef d'entreprise à bien savoir qui il faut mettre et où il faut le mettre. Alors, je, en attendant d'autres questions, euh, et je, en attendant de prendre la question de Christian, j'aimerais bien, j'ai vu passer euh, euh, Zamir Abdoul et Raymond Bock. alors on va commencer par Raymond, s'il est toujours parmi nous. Raymond, euh, j'aurais bien aimé prendre euh, euh, ton avis sur… Euh, euh, ces sept critères et que tu nous que tu nous dises aussi quel est ton sentiment par rapport à la reprise il est toujours là notre ami Raymond peut-être décroché euh, Zamir est toujours là aussi vous m'entendez allô, Oui, allô on t'entend très bien Raymond. Ah, ah bon, voilà, voilà. Bon, euh, merci. <rire> oui, exilé, absolument. Euh, merci pour, pour, pour tous ces points. Euh, alors moi, j'ai quelques commentaires un petit peu éparpillés. Alors quelque part, quand, quand on a parlé d'oracle et ce genre de choses, et, et de formation aux vendeur ou ainsi de suite, euh, je me suis senti un petit peu, je me suis posé des questions, parce que moi, j'ai passé toute ma vie en tant que commercial, dans des boîtes comme HP, Oracle, enfin des grands comme ça, et ça fait que 4-5 ans que je suis dans, dans, dans ma propre toute petite boîte. Et effectivement, c'est absolument vrai, on ne vend pas de la même façon, le boulot n'est pas du tout le même dans les petites sociétés que dans les grandes sociétés. Ça, c'est absolument vrai. Bon, ça, c'est un premier point. La deuxième chose... Par rapport à, à, à l'importance de la partie prix financière dans les négociations actuelles, euh, je pense qu'il y a aussi deux grandes catégories. Il y a les grands, effectivement, les grands comptes, et il y a les plus petits. Euh, dans les grands comptes, c'est vrai que les acheteurs prennent... Euh, de plus en plus de, de, de pouvoir quelque part ou reprennent un peu le pouvoir de la négociation et essayent de profiter de la situation pour euh, quelque part réduire leurs coûts. mais en même temps ils essayent surtout je pense de faire ça avec les plus gros et moins avec les plus petits il y a comme une espèce de, de, de respect ou de ne pas vouloir écraser, tuer euh, les petits et moi je, je joue enfin j'ai vendu à des grands et à des petits euh, et j'ai vendu à des grands en tant que grands Oracle, HP, ou en tant que petit, euh, actuellement mmh. par exemple. Et, et ce n'est pas du tout le même comportement que les acheteurs ont envers des grands et des petits. Vers les grands, ils ont rien à faire, c'est les contrats qui, qui tiennent et s'ils peuvent écraser, ils écrasent. Enfin, de toute façon, c'est pas eux qui vont mettre en danger une grande boîte. Euh, par rapport aux petits, il y a tout un tas d'autres critères et je ne me suis jamais senti euh, écrasé par des grands. Mmh. Euh, dans, dans les négociations de prix. Au contraire, euh, quand on leur dit stop, on négocie plus, ils arrêtent et ils acceptent les prix qu'on leur, euh, qu leur propose. En fait. donc, voilà. Juste quelques commentaires comme ça. Mais... C'est une, une, une, bonne, une bonne remarque et c'est plutôt rassurant pour les petits. Donc Finalement, euh, c'est plutôt positif quoi, pour la suite. Oui, et je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre en avant le fait que, est petit. On est petit, mmh. ça veut dire qu'on offre tout un tas d'autres avantages comme la flexibilité, l'agilité, euh, les relations beaucoup plus humaines, beaucoup plus engagées euh, que, que, que dans les grands où euh, c'est une question de processus et puis de rôle et responsabilité, et voilà. Euh, mmh. Dans les petits, c'est une relation complètement différente et si un grand... Oops. On a perdu Raymond. Allô on a perdu Raymond, mais ce n'est pas grave parce que euh, Zamir est encore là. Donc, Zamir, voilà. Zamir euh, euh, peut-être que peut bonjour, oui. bonjour. Bonjour, Zamir. Peut-être te présenter rapidement pour ceux qui te connaissent. Plus. Donc, euh, Zamir Abdoul, donc là, je suis directeur commercial d'un éditeur de logiciels et je m'occupe de la filiale française qui s'appelle Easy Systems. Alors, je suis issu d'une formation technique, alors pas ingénieur, mais effectivement, j'étais technique au départ, et puis après, après formation commerciale, je suis devenu commercial, responsable de compte, euh, responsable spécialisé, donc est maintenant directeur commercial. Oui. Et donc euh, ton, ton feedback sur euh, cette reprise et ton, euh, com comment, tu vois, euh, comment tu vois ce redémarrage et quel est ton ton point de vue par rapport à ces sept points que vient de lister. Euh, notre ami Franck Alors, c'est euh, un point très important, mais c'est aussi après très compliqué de répondre à tout dans le global. Il y a un truc que, en tout cas, moi, je suis euh, sûr que je vis, c'est quelle que soit la taille de l'entreprise, aujourd'hui, le travail commercial reste le même, que soyez un petit fournisseur ou un grand fournisseur, les clients en face, ils demandent effectivement euh, des engagements, des qualités. Mais ce qui est bien aussi pour alors nous, alors je vais plutôt te dire qu'on est un fournisseur moyen. Bah, ben, on est traité à égalité de plus en plus aujourd'hui avec euh, <coughs> comparé à des gros comme Oracle et même en termes de pricing power. On, je dirais même qu'aujourd'hui, ça évolue vers euh, au profit plutôt des moyennes et des petits, des moyennes et des petites entreprises en tant que fournisseurs. Et euh, on rivalise très facilement. La partie, il euh, y a un point qui est très important aujourd'hui. Alors, je n'ai plus les sept critères en tête, mais il y a un point qui est vraiment important, c'est le go-no-go. Mmh. Aujourd'hui, euh, on a attendu. On ouais. Merci, on peut se dire, effectivement, qu'avec la crise, il y en a beaucoup qui vont s'affoler et dire, ah, « Non, il faut qu'on prenne tout ce qui se passe. Euh, » mmh. euh, euh, sous la main, à, parce qu'on réfléchit court terme, on peut peut-être aussi accepter des choses qui risquent d'être très compliquées. Et pour moi, dans le cycle commercial, c'est la qualification et le go-no-go -no -go qui sont les parties les plus importantes. Partenariat, je peux vous en parler aujourd'hui. On a mmh. décidé l'année dernière en fait, de basculer sur un modèle 100% partenaire. C'est quand même très rare pour un éditeur de logiciel. Mmh. On, a, a, euh, on a décidé d'impliquer tout le temps un de nos partenaires intégrateurs agences, même quand un client veut uniquement discuter avec l'éditeur, ben voilà, nous, notre modèle, c'est vraiment d'avoir toujours intégrateur. On a décidé de ne pas faire de projet depuis le début. Sauf que malgré ça, vous dites à un client que vous êtes éditeur de logiciel, il va toujours vous dire Ah ben non, mais je veux que ce soit vous -moi, qui me fassiez ça. Il dit Ben non, on est éditeur de logiciel, on a un réseau de partenaires pour ça. Donc, on travaille depuis 18 mois à reconstruire ce réseau de partenaires là et effectivement eh j'avais vu un commentaire il faut mouiller la chemise hein, pour faire des partenariats et ce qui mmh. est sûr c'est que ce soit vraiment donnant donnant donc nous on a choisi le, le thème de la transparence avec nos partenaires parce que certains vont euh, promettre la lune pour avoir tous les partenaires possibles et au final c'est mmh. des partenaires qui se terminent euh, très rapidement. Voilà, Nous, c'est vraiment la transparence, l'approche pragmatique, j'aurais envie de dire euh, empirique. Alors, moi, ça fait dix ans que je travaille dans, chez Easy System. J'ai tout fait. J'ai fait de l'approche 100% direct. J'ai été d'ailleurs embauché pour faire que du direct, sans les partenaires. Là, on voit des conflits, ce de, qu'on appelle alors des conflits de channel. Hein. Désolé pour les. Euh, euh, euh, non, des conflits avez... de channel tout le temps donc ça me demande effectivement de gérer les euh, de gérer ça de manière vraiment précise surtout transparente nous chez easy on a Alors, on travaille en fait c'est une société qui est norvégienne qui a une culture qui est complètement différente de tous les éditeurs ou sociétés anglo-saxonnes a donc qu'on a pu mentionner jusqu'à maintenant les norvégiens sont beaucoup sur de la communication ouverte et sur de la transparence et pour le vivre au quotidien, ça peut être bizarre, même dix ans après. Euh, et au final, ça marche plutôt bien. Merci, Zamir. Il y a, je voudrais revenir sur une, une remarque de Christian Blondeau tout à l'heure, qui nous a dit euh, c'est une bonne période pour les bisdevs de crise. Puis après, oui. on reviendra sur oui. la bienveillance par rapport aux, aux petits. Ouais. Bon. Bonjour, c'était, bonjour Christian, je vais me présenter brièvement, mais c'est un, un, peu, un peu violent comme assessment, mais euh, en fait, moi, ce, ce que je fais, c'est principalement de l'accompagnement et du business développement pour des entre entreprises de high-tech, plutôt des petites entreprises, en fait. Et pour euh, peut-être résumer, euh, euh, suite à tout ce qui a été dit de, depuis le début et revenir sur les points qui, sur lesquels j'ai j'ai un point de vue, euh, complètement d'accord sur tout ce qui a été dit sur l'écoute des dirigeants, dirigeants généraux, dirigeants commerciaux dans cette époque difficile. Euh, c'est vraiment, euh, c'est essentiel de, de, de refaire un point où ils en sont avant de considérer qu'il y a une continuité. Il y a évidemment, dans la plupart des cas, pas une continuité suite à cette à cette période. Et cette écoute est l'opportunité de, de revenir aux questions fondamentales. Et du coup, d'ailleurs, de peut-être comme... Franck l'a décrit dans les prestations d'Evolena sur les sept, euh, les sept critères, euh, de, de refaire un tour d'horizon sur un certain nombre de ces points avec les dirigeants, dans le, si c'est possible. Ça, ça me paraît une très bonne une très bonne pratique. Euh, un ou deux points que je note dans les sept euh, critères. Est, effectivement, la valeur ajoutée est un point, essentiel, est un point difficile, un point particulier. Mais il y a beaucoup de choses à dire. En tous les cas, ça me paraît un très bon travail de... De, de, de conseils qu'Evolena apporte là. Euh, ensuite, bon, sur la question, le point sur le, c'est une opportunité pour les BizDev. Euh, ce que je voulais dire là, c'est que, enfin, personnellement, ce que j'essaie d'apporter, c'est une vision qui soit à la fois dans la réflexion et l'action, en fait. Donc, dans la réflexion, effectivement, un petit peu comme le, le fait Evolena, c'est de, de comprendre les enjeux d'une entreprise, d'un dirigeant d'entreprise à un moment T. Et à partir de là, euh, de, de regarder de manière un peu plus euh, dure, peut-être plus fine que dans le passé à cause de cette crise, euh, d'agir. De, de, euh, ça peut passer par réévaluer les commerciaux de l'entreprise, effectivement, ça a été dit. Euh, et quand je dis ça, ça ne veut pas dire les changer du, du jour au lendemain, mais peut-être euh, les aider à réajuster. Parce que comme l'a dit Franck, effectivement, on ne va pas mettre sur, le, sur les épaules du, du commercial la responsabilité d'un échec des ventes, si la stratégie a mal été ajustée. Euh, donc voilà, quelqu'un a dit la qualification est essentielle, donc, et du coup, effectivement, être plus fin, la qualification est essentielle. Donc voilà un petit peu les, les éléments sur lesquels je, je peux apporter un, un petit peu d'éclairage. Les situations sont très différentes, j'ai fait un commentaire sur des grands comptes, Bon, j'ai un réseau de, de relations pas mal dans les grands comptes, donc je sais ce qui se passe dans les réductions de prestations, de coûts et de nombre de prestataires en ce moment chez certains grands comptes, que je ne citerai pas, euh, sur les, les PME-TPE, tout est différent et ça va complètement varier selon les secteurs. Et puis peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans deux mois, enfin, c'est extrêmement, extrêmement ouais. variable. D'ailleurs, ah. pour revenir sur cette histoire des... Merci Christian. Pour revenir, c'est cette histoire des petits comptes et des grands comptes. Et là, tout le monde n'avait pas l'air complètement euh, aligné sur le fait que ça sera plus facile pour les petits. Alors, euh, peut-être je peux en profiter euh, pour poser la question à Pierrick qui avait l'air très, très en forme et dont on aimerait bien entendre la voix. Pierrick, qu'est-ce que tu en penses euh, On va lui, lui mettre son micro, ça sera beaucoup mieux. Allô Bon. Il ne nous entend pas ou il ne nous parle pas. Euh, Peut-être euh, un point de vue euh, de, depuis la Belgique. Euh, J'ai vu Pierre-Nicolas euh, Pierre Schwab qui était là. Je sais qu'il avait euh, beaucoup de, de points de vue sur le sujet. Est-ce que tu... Oui, je suis là. Oui. Mais bonjour, euh, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te donne comme point de vue euh par est-ce que bah déjà premièrement qu'est-ce que tu penses de de cette situation entre les petits et les gros est-ce que tu penses que la situation est plutôt favorable pour les petits ou comme d'autres que la situation risque de se tendre rapidement et puis dans un deuxième temps peut-être nous donner un point de vue depuis la Belgique euh, moi, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que les grosses structures, euh, elles souffrent. Donc, ce que j'entends de mes clients ou des prospects, c'est qu'il y a beaucoup de, de postes qui ont été gelés. Je parle même pas de tous les projets qui ont été arrêtés. Euh, et que les petites structures qui sont plus agiles, qui sont plus flexibles, c'est un mot qui a été prononcé euh, tout à l'heure. Euh, me semble être mieux armé pour résister parce que bien entendu quand vous avez des coûts fixes des coûts de structure qui sont importants pour traverser une crise comme ça où d'un coup vous avez 50, 60, 80% de chiffre d'affaires en moins euh, c'est beaucoup enfin, c'est relativement compliqué malgré les mesures structurelles qui sont mises en place par, euh, euh, par les pouvoirs publics euh, donc ma, ma préférence irait plutôt euh, aux, aux plus petites structures qui sont plus à même de euh, se réinventer, de pivoter, de développer des autres choses. Par exemple, nous, voilà, il y a des projets de marketing qu'on devait euh, démarrer. Il y en avait trois qu'on avait signés et qui devaient démarrer la première semaine du lockdown. Bah, ça a été euh, la première semaine du confinement, pardon pour parler français. Euh, bah, ça a été directement euh, directement arrêté. Je me rends compte que j'ai pas mis ma caméra, donc je, je, je la mets. Et euh, bah Bien entendu, d'un coup, vous avez beaucoup moins de, de chiffre d'affaires à, à, à réaliser, il faut vous réinventer, et là, on est déjà en train de se réinventer en euh, proposant d'autres types de services, en développant une solution logicielle à laquelle on n'avait pas pensé, qui était utilisée en interne, mais qu'on va porter euh, qu'on va porter en externe. Donc ça, c'est pour euh, la différence de structure. Euh, maintenant, pour ce qui est de la Belgique, euh, bon, je, je n'ai pas vocation à donner à une situation macroéconomique d'un pays euh, tout entier. Euh, bah bon, la, la situation, elle est... nous, on a un bureau à Bruxelles et un bureau à Paris. Il n'y a, a, a plus de business à faire, en tout cas de, de notre point de vue, dans tout ce qui est études marketing, études de marché, euh, euh, études data, même les études data qu'on devait faire. On a réussi encore à signer deux contrats pendant le, le confinement, mais c'est tout. Tout le reste est, est complètement, complètement arrêté. Donc, le rôle des commerciaux aujourd'hui... Euh, bon, moi, j'ai jamais fait de commercial dans le sens où, euh, notre site et notre société ouais, est suffisamment bien connue sur Internet pour, euh, bah, être contacté directement par tous ceux qui, tous ceux qui recherchent des services comme ceux qu'on propose. En 15 ans, j'ai jamais décroché mon téléphone une seule fois, ni été euh, visité un client, rendu une visite à un client de manière proactive. Donc, ça, c'est un, ça, c'est un luxe. Euh, peut-être que ça va changer maintenant. Hein. C'est ah, un je... lui ouais. qui, qui a bien travaillé sur son inbound marketing et c'est peut-être aussi un conseil qu'on peut donner, peut-être un huitième conseil qu'on peut donner. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui. Moi, bon, on a une toute petite équipe, hein, donc euh, on n'est qu'une qu dizaine de personnes, euh, dont deux euh, qui ont été touchés euh, par euh, par la maladie, malheureusement. Oui. Euh, un qui n'est toujours pas revenu et qui ne reviendra pas avant euh, longtemps et l'autre qui, hein, qui en a réchappé en région, en région parisienne ah ben. euh, mais ce qu'on peut, qu peut partager effectivement c'est que l'inbound marketing ça marche, donc en tout cas ça a marché pour moi euh, depuis 15 ans c'est comme ça qu'on s'est connu, toi et moi Yann, il y a de, y a de nombreuses années quand on partageait des trucs euh, il, y a, il y a plus de 10 ans sur comment faire apparaître son site ou comment avoir un bon SEO euh, aujourd'hui la période qu'on traverse elle est relativement profitable pour, pour moi. Pardon, je coupe ça. Euh, pourquoi Parce qu'on s'est recentré sur le blog et sur le site. On a fait des mises à jour de contenu. Euh, avant, on publiait lundi, mercredi et vendredi euh, en trois langues. Aujourd'hui, on publie tous les jours euh, dans trois langues. On a renforcé la, la fréquence de nos podcasts. Euh, on a renforcé la fréquence de nos vidéos. Et la chose qui est très positive pour nous, c'est qu'aujourd'hui, notre trafic il est en hausse, en fonction des versions de langue, entre 70 et 98%. Donc aujourd'hui, euh, notre, euh, notre objectif en termes de trafic qui était de 500 000 visiteurs uniques, ben, c'est déjà dépassé, c'était pour 2020. Donc là, j'ai relevé les objectifs, on a à 1 million de, de visiteurs uniques. Donc j'espère que tout ça va bien entendu perdurer après la sortie de crise et que euh, les conversions se feront au même rythme que ce qu'elles faisaient auparavant mais en ayant deux fois plus de trafic, eh ben normalement, je devrais avoir aussi deux fois plus de conversion. Donc, ça, c'est voilà, le conseil à deux, à deux, deux centimes d'euros. Bien faire. sûr, il faut avoir une offre qui soit adaptée au modèle en ligne ou euh, oui. au modèle de lead generation, qui n'est pas euh, forcément fait, du tout. On ne fait, hein, fait que du conseil en marketing, donc notre, notre offre n'est pas du tout adaptée au euh, en ligne, dans le sens où tous les services qu'on rend, c'est du, du offline, c'est des, oui. des études c'est de l'interprétation de données, c'est de la modélisation big data, de, de l'économétrie. Donc, c'est des choses qu'on fait... Euh, bah, ouais, en fait, le online, pour nous, c'est juste l'endroit où les gens nous, nous rencontrent. Ouais. C'est vrai que c'est une, une bonne idée, une bonne piste. Euh, penser à repositionner son offre pour euh, offrir des, euh, des choses qui sont vendables en ligne, c'est quelque chose qu'on a fait nous, d'ailleurs, on a transformé... Euh, notre modèle qui était un modèle uniquement au conseil en, en proposant des produits sur notre site, et, et du coup, ça commence à bien fonctionner. Et ça, on change de modèle en fait au fur et à mesure, sans, sans changer de métier. On change de modèle. Euh, je vois euh, qu'il y a deux personnes il y en a une qui est à New York et il y en a une qui est dans le canton de Vaud, en Suisse. Alors, euh, peut-être je pourrais parler, passer la. La parole à Sylvie bayona Ruiz, peut-être, si elle, si elle m'entend, si elle peut activer son micro, peut-être, pour nous donner un point de vue depuis les États-Unis. Notre correspondant Marc, dans le canton de Vaud, peut-être aussi. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Marc. Euh... Moi, je suis, euh, j'accompagne et conseille les, les PME en Suisse euh, au niveau euh, vente et marketing. Euh, je fais, pour mes clients, je prospecte également euh, la grande distribution, les, les acheteurs. Euh, là, je peux juste rebondir ce qui a été dit, c'est que euh, si je viens avec une casquette de petite société, euh, qui fabrique des fromages ou bien si je viens avec une casquette de, de multinationales, je suis reçu euh, de la même façon. Par contre, euh, je suis pas traité de la même façon. Euh, euh, je, je constate que les, les attentes euh, pour des petites et moyennes sociétés, en tout cas en Suisse, elles sont elles euh, sont moins, c'est-à-dire ils sont beaucoup moins gourmands à nous demander des rabais, à nous demander des, des, des, des, des droits de, de référencement ou des, des, des participations publicitaires euh, c'est clair qu'il faut toujours se battre pour garder la place au, au linéaire euh, mmh. par contre euh, la petite société est beaucoup plus fragilisée en termes de de place au rayon, du fait qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup d'innovations, et garder la place, c'est toujours une préoccupation du producteur, en tout cas du petit qui n'a pas encore installé son produit sur le marché. Voilà un tout petit peu ce que je constate. Merci Marc. Alors, on a vu un des points de vue euh, depuis euh, la Belgique, depuis la Suisse. Alors, euh, finalement, il se trouvait que New York était Paris. Euh, fois, la géolocalisation, ça ne marche pas toujours très bien. Euh, J'aimerais bien prendre euh, des avis en province. Alors, si, si Pierrick a retrouvé le chemin du micro euh, euh, pour euh, Angers et Pays de Loire, euh, on lui donne volontiers la parole. Sinon, j'ai vu qu'on avait des auditeurs à Rennes, Peut-être nous donner un point de vue depuis la Bretagne qui semble avoir été moins touchée peut-être. On est plus solide en Bretagne, c'est normal. Bon, on est plus solide, mais ils n'ont pas de micro. Bon, peut-être euh, Franck… Un, un... Oui, je partage avec vous, ces derniers jours, j'ai pris le parti de rappeler… Des partenaires, des amis, des anciens clients, euh, un petit mail, un petit coup de fil. Et, bon, d'abord, ça a été euh, très chaleureusement apprécié. J'ai même le patron d'une multinationale euh, qui m'a répondu dans le quart d'heure à mon mail, alors qu'il a d'autres soucis. Euh, mais euh, voilà, euh, juste prendre des nouvelles des euh, gens. C'est que de l'humain, on ne parle pas de business, rien du tout. Euh, mais du coup, les gens. Et alors, une anecdote très particulière, un ancien client que j'ai rappelé il y a deux jours, euh, après avoir parlé de son jardin, du désherbage, et de, de propos de ce genre, il m'a dit « Tiens, en fait, puisque tu es là, j'ai un problème à résoudre, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Et bien du coup, on a passé presque une heure au téléphone et euh, en, en raccrochant, il m'a dit bah, « Je te remercie beaucoup, après le déconfinement, il faudrait qu'on se revoie quand même. » Voilà. Euh, prendre des, Être humain, être désintéressé, Prendre les nouvelles des gens, ça peut aussi générer des opportunités. Avec un peu de chance, mais en tout cas, euh, je vous promets, ça marche. Eh bien voilà un huitième conseil euh, que <coughs> nous ne manquerons pas de suivre. Et euh, Yann, euh... j'ai retrouvé mon micro. Ah, ah c'est fantastique. Si. Bonjour Pierrick. Alors, comment mmh. ça se passe à Angers ça se passe bien pour enfin bien pour moi. Alors moi j'ai eu le Covid pour info. Ouais. On me l'a on me l'a gentiment donné et pourtant je suis dans l'Ouest. J'étais un des premiers dans l'Ouest quelque part moi. Toujours la point. Ouais. Bon, évitez le hein. si vous pouvez. Ça dépend de votre situation personnelle, mais si vous fumez pas par exemple, euh, il y aura plus d'impact que si vous fumez c'est une vraie vérité euh, oui il faut être dans l'empathie hein, avec les gens qu que l'on côtoie de toute façon ils n'ont pas euh, soit, soit on est dans le mode euh, société euh, dans un univers euh, SaaS, sécurité euh, et autres et effectivement les gens n'ont pas trop de temps et, et ils essayent malgré tout de continuer à faire du business et de, sur ces univers là ça continue euh, soit effectivement ils sont, euh, ils sont obligés de se réorienter euh, et parfois, ils cherchent, ils cherchent à avoir des, bo des bonnes idées. Donc, euh, ne pas être avare de ces bonnes idées, de les partager. Euh, moi, si je reviens par rapport à ce webinaire de ce matin, je dirais que c'est euh, en tout cas un, de, un des plus intéressants et enrichissants que j'ai pu suivre depuis un petit moment. Voilà. Oh, bah, c'est très gentil. C'est un sujet. Merci, euh, pierre Et en plus, pour le même prix, eh bien, on vous offre euh, d'abord de vous inscrire au prochain <rire> qui est sur le, un peu sur le même sujet et là on va vous donner des outils pour pouvoir euh, vous guider dans euh, votre prospection nouvelle euh, donc euh, si B2B voulait dire back to business avec le baromètre back to business de Hervé Gonnet euh, qui nous a euh, présenté okay. ça tout à l'heure donc je vous invite à vous inscrire ah, bon. je laisse le lien ici euh, je vais le mettre également euh, dans le temps de le taper e -K y e-k-y-point-link-slash-baro-b-2-b-conf ». Voilà, comme ça, vous pouvez vous inscrire et euh, ne rien rater de cette… Euh... Donc là, je pense que ça va, ça va être utile aussi pour vous. En plus, c'est gratuit, donc euh, c'est un outil qui est gratuit et qui va vous permettre… Euh, de, de, de reprendre pied. Et puis, je pense que là, là peut-être un dixième, un, neuvi, un huitième, neuvième conseil, pardon, ça serait. Euh, moi, je c'est quelque chose que j'ai trouvé euh, euh, souvent euh, très utile, c'est que quand on est dans une période de crise comme ça et qu'on se pose plein de questions, il euh, bah, y, y a une façon aussi de, de repartir du bon pied, bah, c'est d'arrêter de se poser des questions, et puis d'aller de, de l'avant, de, de, de foncer, et puis de ne pas réfléchir et. Moi, ces dernières semaines, je pense que normalement, j'entendais plein de gens autour de moi qui me disaient « on a beaucoup de temps libre, on a beaucoup de temps libre ». Et moi, je n'ai pas eu une minute à moi. Je n'ai pas arrêté de travailler. Et euh, j'avais des tas de projets qui étaient remis euh, au calende depuis six ans euh, autour, de, des emailings, autour des emailing, autour des webinaires, tiens, justement, euh, autour des contenus, autour euh, des nouvelles offres. Et puis, euh, on a lancé tout ça en même temps euh, parce que ça permettait justement de prendre du recul et, et de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire autrement. Du coup, ça a généré plein d'opportunités. Et euh, effectivement, il euh, y a des offres qui sont arrivées euh, directement euh, sans même qu'on ait euh, besoin de, le, euh, de les proposer, puisque c'est un peu comme euh, Pierre-Nicolas ben, on nous appelle. On nous appelle pour ça. Et je pense que c'est une méthode que vous pouvez tous euh, mettre à profit. Hein, euh, voilà. Alors, comme euh, vous avez... Euh, bah, J'espère que vous avez bien profité de, de ce webinaire. Et puis, n'oubliez pas donc, de télécharger les goodies. Donc, il y a... Je vais répéter euh, les, les liens, euh, en dehors du lien euh, sur le prochain euh, webinaire. Donc, il y a le... le D'abord, immanquable. Le livre blanc publié avec Madines. Euh, sur les 12 francs à lever euh, pour faire monter sa startup up à l'échelle. Et puis, euh, le petit euh, VDMECOM d'aujourd'hui euh, vise mktg.info. slash sales. Facile à retenir, vous cliquez là-dessus, vous arrivez directement euh, sur euh, OneDrive et c'est à vous. Et il n'y a même pas à payer. C'est quand, quand même génial. Qu'est-ce hein qu'on est, qu est gentil. Voilà, merci, euh, merci à vous. C'était très sympa, très interactif. Comme on, on l'avait dit, euh, de, on, on a laissé ouvert les micros. C'était sympa. De temps en temps, ça faisait un peu de bruit. Mais, mais c'était euh, chaleureux. Et puis, euh, eh bien, on vous souhaite surtout de bien vous porter euh, et, et, et d'éviter d'attraper euh, cette vilaine bête. Et puis, bientôt, on sera... Euh, dans la rue je pense ça va bientôt arriver allez on y croit on est très optimiste merci à vous merci Bert. merci yann merci, merci, yann. merci. merci. merci. Au revoir.